moi je crois que c'est lié à la, à, la, à la nature de ces, ces deux révolutions moi, je prends toujours l'exemple de la Tunisie et l'Égypte la nature des deux révolutions hein, qui ont fait de, démissionner deux dictateurs et ça ce n'est pas rien il y a un, un penseur tunisien qui s'appelle Mohamed Taloui qui a dit il s'agit là d'un événement fondateur dans l'imaginaire arabo-islamique sunnite ça n'est jamais arrivé auparavant. Hein. donc c'est véritablement un acte et un acte de la souveraineté du peuple par la rue, pas par les urnes mais par la rue. Hein, ils ont fait partir un, un dictateur, et donc il y a un avant et un après. C'est-à-dire aujourd'hui les frères musulmans un, un, prennent le pouvoir dans le cadre d'une mutation de la culture politique des citoyens dans, dans ces pays-là. Et les gens s'expriment sur le mode institutionnalisé, c'est-à-dire sur le mode de, donc de la, de la, des urnes, hein, des partis politiques, etc. et également sous le mode ce qu'on pourrait dénommer la société civile ou l'espace public dans lequel on, on s'exprime politiquement de différentes manières on peut faire un mouvement social, on peut faire grève, on peut faire une manifestation on peut créer une association, on peut créer une ONG on écrit dans les journaux, etc., etc. la culture politique des gens a changé ça c'est évident, en Tunisie et en Égypte et moi je l'ai vu en Tunisie en Égypte notamment une fois les élections législatives terminées et dans lequel les gens disaient au fond on a voté pour ces gens-là, euh, euh, on va leur donner leur, leur chance. Hein? Mais si on n'est on pas content d'eux, on votera pour d'autres. Mais de toutes les manières, la place de la libération est toujours là. Mais d'un est toujours là. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire les formes non institutionnelles du politique sont toujours là et on descendra dans la rue. Et ça, c'est très important. C'est fondamental. C'est pour ça que je, moi, je dis ce n'est pas lié à la question post-révolutionnaire, etc., etc. Non, c'est une, une mentalité. Euh, générale, une culture politique générale qui a changé. Maintenant, on va voir également euh, comment euh, nos futurs dirigeants ou nos actuels dirigeants politiques vont respecter véritablement euh, la libération de l'espace public ou pas. Euh, on est, en Égypte, nous avons la direction de l'armée qui essaie d'étouffer un tout petit peu les choses. Ici, on a vu comment en Tunisie, par exemple, euh, les, les, les islamistes ont essayé un tout petit peu de remettre en cause la liberté d'expression au, au niveau de la presse et de la télévision, mais elle a eu une, une résistance énorme, donc elle recule, parce qu'elle-même, la, la direction d'un elle-même, elle est en train de pratiquer, elle ne sait pas gérer, elle, elle découvre ce que c'est que gérer euh, un pays, gérer, etc. Donc, euh, euh, non, mais franchement, je suis assez optimiste, de manière générale.